Un point, c'est tout. Depuis l'époque d'Euclide, par ailleurs, un mathématicien mythique, les points d'un plan étaient, comment dire, des simples points. Quelque chose sans aucune dimension à l'intersection des droites. Point P. Mais voilà, il paraît au beau matin du 10 novembre 1617, pendant qu'en France du Nord la peste faisait des milliers de victimes, un piètre soldat du nom de René Descartes, Cartesius en latin, était en campagne sur le Danube, à Neubourg exactement. Le matin, il aimait rester longtemps dans le lit en réfléchissant aux problèmes mathématiques et philosophiques. Il contemplait une mouche qui s'était posée sur un des carreaux de sa fenêtre. À l'époque, on faisait des petits carreaux et il y avait beaucoup de mouches. Soudain, sans crier gare, il lui vint à l'esprit la question suivante. Comment déterminer l'endroit exact de la mouche? Il remarqua que la mouche était dans le deuxième carreau, à droite, du coin de la fenêtre, et dans le premier carreau d'en bas. L'endroit de la mouche est donc, comme on dirait aujourd'hui, le couple ordonné de nombres 1,3, disons, et 0,5. L'abscisse de la mouche, 1,3, et l'ordonnée de la mouche, 0,5. Les coordonnées cartésiennes venaient d'être inventées. À partir de ce moment-là, à tout point du plan, on fait correspondre un couple de nombres appelé les coordonnées cartésiennes de ce point, à condition de disposer de repères. Au X, au Y, le point P, de coordonnées abscisse 3, ordonnée 2. Dorénavant, tout arrive très vite. À chaque droite, on associe une équation. À chaque problème de géométrie, on associe sa traduction en termes de nombre. On pourrait dire que le numérique qui nous envahit aujourd'hui était en gestation il y a 4 siècles. 50 ans avant la naissance de Descartes, un médecin vivant pauvrement en donnant des cours de mathématiques, Girolamo Cardano, se posa le problème suivant. Comment partager un segment de longueur 10 en deux parties Première partie, deuxième partie de telle manière que le rectangle formé sur ces deux parties soit d'air 40. Autrement dit, si je note cette partie avec x, cette partie, ça va être 10 moins x. Au total, ça doit être 10. Je déplace cette petite partie-là, 10 moins x. Et voilà, j'ai le rectangle bien sûr, il y a des angles de partout. Et son air doit faire 40. C'est le problème que Girolamo Cardano s'est posé en Ars Magna 1545. 60 ans ou 70 ans avant la fameuse mouche de René Descartes. Le problème revient donc à résoudre l'équation x fois 10 moins x égale 40. Longueur fois largeur égale l'air 40. Si on développe, ça fait 10x moins x carré égale 40. x carré moins 10x plus 40 égale 0. J'ai passé tout dans le deuxième membre, et le deuxième membre est devenu premier membre. Voilà l'équation de second degré. Qu'on va résoudre à la méthode de 2008 ou 2009. Calculons delta, b carré, moins 10 au carré, moins 4a fois c, moins 4 fois 40 fois 1, 100 moins 160 égale moins 60. Delta négatif, il n'y a pas de racine réelle. Un élève de première S, ce premier S dirait tout de suite. Le problème, c'est que Cardano, il était têtu. Il voulait aller plus loin. Du coup, il a calculé x1 égale moins b, c'est-à-dire 10, plus racine de moins 60 sur 2a, sur 2, égale, si on simplifie, ça fait 5, plus racine de moins 15, tout court. 60, c'est 4 fois 15, un extrait racine de 4, voilà, on simplifie. Et x2, bien sûr, 5, moins racine de moins 15. Et nous voilà avec deux racines bizarres, sont parallèles. Et ces racines, ce qui est drôle, c'est qu'elles vérifient l'énoncé. La somme de ces deux racines, ces deux choses extraordinaires disparaissent parce qu'elles sont opposées. Et ça fait 10, 5 plus 5, ça fait 10, donc euh, la somme est bien 10. Le produit, c'est bien 40, si on fait le développement de 5 plus racine de moins 15, fois 5 moins racine de moins 15, égale b carré 25, moins a carré, moins 15, parce que le carré de ça, ça doit être moins 15, égale 40. Le produit de ces deux racines, s'est fait 40. On constate donc que les racines 5 plus racine de moins 15 et 5 moins racine de moins 15 vérifient les données du problème. Mais leur existence est douteuse. Quel élève de nos jours, à part ceux de TS, terminal scientifique, oserait extraire une racine carrée d'un nombre strictement négatif Aucun. Eh ben, les mathématiciens ont mis des siècles pour accepter ces choses imaginaires. C'est quoi ça, racine de moins 15 C'est « torture d'esprit », comme disait Cardano. Torture d'esprit. Joliment, Autour de l'an 1800, ils ont été enfin interprétés comme des points du plan de 1800. Voilà. Ici, le point de coordonnées 2 et 2. Coordonnées cartésiennes. Mais aussi, on peut dire qu'ici, c'est le nombre complexe 2 plus 2i. i étant égal racine de moins 1. D'après Euler qui a osé de noter cette chose imaginaire par i. i imaginaire. Évidemment, il avait le droit de noter ça avec I. Ou Irel, si vous préférez. Et voilà que notre vieux point du plan s'est encore enrichi. Il a une perspective cartésienne et une perspective complexe. C'est le nom qui a été donné par Gauss en 1831 à ses racines des nombres négatifs. 1545 jusqu'à 1831, presque trois siècles. Et comme cela ne suffisait pas, voilà que la physique se mêle. Depuis le XVIIe siècle, Galilée savait composer les forces et les vitesses en utilisant la règle du pallogramme. Une force par-ci, une force par-là, la résultante. C'est, depuis Galilée, la diagonale de ce parlogramme. F1, F2, et ça c'est F1 plus F2. La résultante, la somme de ces deux forces. Mais ce fut vers 1840 qu'apparut la notion mathématique de vecteur. Vecteur. Un prof de lycée, bien connu comme philologue, Hermann Grassmann, Herman Grassmann, est à l'origine de cette invention, ou découverte si vous préférez. Les vecteurs mettent grosso modo un siècle pour être bien définis et s'imposer. Aujourd'hui, les espaces vectoriels sont partout en mathématiques. Et maintenant, notre point initial Point simple, simple point, cartésien, point cartésien, avec des coordonnées A, B, ou complexe, complexe A plus BI. Et le voilà enfin, vecteur. Bien sûr. Regardez-moi ça. 1er janvier 2009, je trace un repère, deux axes, deux droites orientées, perpendiculaires, même unité si vous voulez. Du coup, je trace ici une flèche, au bout de cette flèche la pointe P, et on va identifier le point P avec ses coordonnées, 2, 2 en l'occurrence, avec le nombre complexe 2 plus 2i, et avec le vecteur OP. On dit l'affixe du point P, pour parler du nombre complexe associé au point P. L'image d'un nombre complexe, c'est ce point associé à ce complexe. Tout un raffinement. Bien sûr, comme ça on parle en France, on parle des coordonnées du vecteur, mais dans la littérature anglo-saxonne, on identifie points, complexes et vecteurs. Depuis une centaine d'années, le plan est devenu riche. Il y a la géométrie vectorielle, la géométrie complexe, la géométrie analytique avec des coordonnées et la géométrie des points tout court, appelée synthétique par opposition à l'analytique. En simplifiant au maximum, un point du plan, c'est un couple de nombres réels, c'est un nombre complexe et c'est en même temps un vecteur. Citons Christophe Berthaud, professeur en classe préparatoire à Paris. Nous disposons finalement d'un quadruple point de vue sur un même objet mathématique. L'ensemble des couples de réels, le plan euclidien constitué de points, l'ensemble des vecteurs du plan, et l'ensemble des nombres complexes. Plan Euclidien, plan Cartésien, plan complexe, plan vectoriel. Et à quoi sert tout ça Eh bien, si on n'arrive pas à résoudre un problème de géométrie par la méthode synthétique, il y a des chances d'utiliser des coordonnées, ou les complexes, ou les vecteurs, ou bien des transformations, telles la symétrie, la translation, la rotation, l'homothétie, etc. Mais tout ça une autre fois. Assez de richesse pour le moment. Un point, c'est tout. Et pour l'info, voilà une liste incomplète d'autres géométries. Différentielles, projective, descriptive, non-euclidienne, affine, géométrie des transformations. Algébrique, fractale, et dire que le mathématicien Jean Dieudonné, qui avait une dent contre certaines géométries ou certaines façons d'enseigner la géométrie, parlait en 1980 de la domination universelle de la géométrie. Affaire à suivre.